Vous la tolérez cette violence-là Bobo, là, Bobolo, Clint Eastwood. T'es le nouveau shérif T'es venu nettoyer la ville Je suis pas là pour ça, non. C'est ça, ouais, yeeha Et c'est Crane Au rapport. J'ai rencontré le docteur, un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Alors, c'est à dit, Enchanté, bien Bonjour à tous. Comédien, de doublage. comédien et spécialisé dans le numérique. Ah, voilà. Pas tout à fait. Oui. Trois petites questions. Première question, quel Vous avez. Influencer milliers de génération. C'est vraiment gentil de ta part et merci beaucoup. Mais Quentin, est-ce que j'ai vraiment influencé En tout cas, j'espère avoir donné du plaisir aux gens en accompagnant les personnages qu'ils adoraient, notamment GTO évidemment. Et si ils sont mariés, ou en tout cas j'ai pu les distraire et puis les sortir de leur quotidien quand ils étaient en galère au Bahut ou dans leur ou dans leur vie sentimentale. Et bah s'ils ont pu la aller un peu avec Inizuka, et ben c'est euh, un Donc, le, le fait que justement, euh, le la voix française, de Géto a fait c'est ça en parce que, euh, que les mangas aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent le voix préfèrent le sous-titré, qui euh, est, est, est normal, et GTO, beaucoup de gens préfèrent euh, l'AVF, euh, justement, en votre voix. Je sais que ça influence énormément. Mais je suis moi-même... Euh, on tout moi revient, je à la. voilà, il est là. Et non mais moi-même, moi-même, c'est vrai que... Je pense qu'ayant une signature vocale assez forte, on va dire, et une identité, je me suis impliqué dans GPO comme si c'était moi qui tournais, donc du euh, j'aimerais dire qu'à l'époque, je respirais, j'étais euh, Bon, je, je mettais pas des coups de boule au euh, <rire> <le> directeur, <génique> et bah, eu, mais entre guillemets, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de et je pense que j'espère qu'il reçu ça que ça leur a plu a priori puisqu'on on parle beaucoup d'AVF et j'étais, euh, c'est pour dire que la en merveille, il y a trois jours, je demande du bois pour contenir euh, dans un dans une baraque et les disent. Mais vous venez. Et je dis putain, mais c'est incroyable, c'est chez expressions de toi, c'est rigolo. C'est vraiment gentil, merci. Ça. merci. Ça, Et dernière petite question, la musique ouais. de PNL. Oui. Est-ce que vous êtes qu senti concerné par cette musique Alors, c'est drôle parce que un, alors, ça, c'est drôle, c'est mon fils euh, qui a 16 ans. Il me dit putain, papa, il y a un album qui a, qui a fait 65 5 millions de ventes euh, d'un groupe PNL. Il s'appelle Bon, Je m'en incarne, je connais un petit peu euh, des Youtubers, avec avec mais en fait, ils ont été élevés avec GTO. Donc, quelque part, évidemment, que d'abord, c'est le personnage, c'est Onizuka, c'est surtout pas moi, bien sûr, c'est GTO Onizuka. Mais comme ils ont été élevés avec la VF, implicitement, je suis un peu impliqué, donc euh, je suis très touché. Voilà, parce que euh, ça, ça fait hallucinant, parce que ça fait Donc, plusieurs générations. Maintenant je ne suis pas tout jeune mais euh, du coup ça fait une nouvelle génération qui arrive qui découvre le GTO grâce à un groupe comme PNL, donc c'est assez génial. C'est un temps pour faire le sujet qui qu'on toujours en actualité. Ah ouais. gens, mais aujourd'hui je suis sûr que si, si on faisait un GTO, on parlerait d'un problème grave, euh, qui est le harcèlement scolaire. Et je peux vous dire qu'il mettrait qu des gros coups de Il y a musical, il bonnes, tâtins, ah, ceux qui font on des gros Il y a qui continuent actuellement. Si l'autre côté s'est réanimé, reprendre le rôle de GTO, ça leur reprends direct. De toute façon, euh, le premier qui me remplace, je vais exploser la gueule. Il n'y aura pas que moi qui vais exploser la gueule, tous les fans vont exploser la gueule. c'est sûr. Non, j'ai vu des chats qui m'étaient, ouais, on remplacera jamais du pack et tout, c'est juste fais ah, bon, C'est bon, trop C'est sûr. C'est calme. Bien. Bien. Mais, Merci à toi, Quentin. Il hein, y a ceux qui montrent la vidéo. Ciao les mecs. Bye bye.